Longue vie encore aux cuisinières de la Guadeloupe, nous serons à vos côtés, nous continuerons à être à vos côtés pour pérenniser cette manifestation qui rentre dans le patrimoine guadeloupéen depuis 106 ans. Vous avez vu aujourd'hui, après deux ans, malgré la pluie, le monde qui avait à la sortie de l'Église, je sais, cet amour qui existe entre vous, entre cuisiniers et cuisinières, de la Guadeloupe. Le mal que vous vous donnez pour pérenniser ce patrimoine de la Guadeloupe. Et je le dis, tant que je serai président de région, nous serons à vos côtés pour vous accompagner. Merci.